On est le lendemain de notre immersion de deux jours à Aubernay ici en Alsace. Euh, pour tout vous dire, aujourd'hui on a fait une journée de coworking avec certains clients qui sont restés. Donc là je sors de ce coworking et il y avait aussi euh, Marélie de l'équipe avec qui on a bien bien bossé, on en a profité en présentiel pour euh, bah, coacher deux de nos clients. C'était vachement cool aussi euh, de faire ça en en vrai, en présentiel. Et en plus, on a coaché à deux avec Marélie, Donc, ça, c'est cool parce que Marélie nous aide beaucoup, contribue énormément sur l'organisation et la structuration de l'entreprise. Elle a souvent des regards très critiques et pertinents sur des trucs que moi, je vois pas forcément. Donc, on se complète pas mal à ce niveau-là. Donc, voilà, je voulais juste vous donner le contexte parce que bon, j'ai passé trois jours géniaux, mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce dont je voulais vous parler, c'était euh, de la réflexion qui est née de cette journée et de comment je vais nourrir cette réflexion. Donc, euh, ça fait trois ans qu'on fait un, un bon chiffre d'affaires et en même temps, il bah, y a une part de moi qui a envie de croître, qui a envie d'aller plus loin. Et il y a une autre partie de moi qui est en mode, mais est-ce que vraiment je veux aller plus loin et est-ce que ça me convient pas aussi cette taille de business Parce qu'il y a beaucoup d'avantages aussi. Alors, est-ce que c'est des croyances limitantes Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que ce genre de réflexion, euh, on peut y réfléchir seul, on peut se faire coacher, mais il y a une manière qui est très intéressante et que j'ai expérimenté hier et aujourd'hui c'est de demander du feedback sur la vision de notre propre entreprise à ses clients les plus fidèles. Parce que dans mon approche, mon entreprise, oui, c'est mon entreprise. Oui, c'est celle de mon équipe. Mais moi, ce à quoi j'aspire, c'est de créer une communauté en fait, créer un mouvement. Et dans cette idée-là, ben, mes clients, en tout cas les plus fidèles, ceux qui sont le plus impliqués bah, j'ai envie de savoir en fait j'ai envie de connaître leur avis j'ai envie de savoir euh, ce que eux pensent comment ils voient les choses alors est-ce que j'irai jusqu'à donner beaucoup d'importance à mon, euh, à mes clients au détriment du mien alors idéalement non euh, idéalement je voudrais que on, on ait tous la même idée mais juste pour le fun là aujourd'hui là si je devais vous donner une idée de quels sont les facteurs qui influenceraient le plus mes décisions Je dirais 70% c'est moi, 20% ce serait mon équipe et 10% ce serait mes clients. Et euh, je vous partage ça parce que travailler sa vision, c'est un truc qui se fait en continu. Et pour que ce soit bien fait, il faut du temps et il faut des avis. Euh, parfois même divergents, des avis euh, différents parce que seul, c'est juste trop difficile. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas de vision parce qu'ils essayent d'uniquement la trouver seule en fait. Moi, je vous encourage vivement à la partager, à échanger. Et aujourd'hui, je vous dis euh, ça, mais euh, idéalement, je pense que bah, plus j'avancerai, moins j'accorderai de l'importance à ce que moi je veux si plus tard, j'ai des associés, si j'ai une équipe, s'il y a des gens qui veulent s'engager sur la durée, si j'ai des clients, je pense que je serais prêt à tomber jusqu'à les 51 pour avoir une majorité. Dans quelle mesure, vous aussi, vous êtes prêt à donner de l'importance à vos clients, à vos collaborateurs, à vos partenaires peut-être même, dans vos décisions sur le long terme Et je vais vous partager hein, une des réflexions qui, qui nous a habité. C'était par exemple, là, dans cette immersion, on était… 13 plus 2, 13 clients plus 2 personnes de l'équipe. Et moi, j'ai énormément aimé ce format. Et je pense que j'aime beaucoup ce format d'être moins de 20. Mais il y a une forme euh, chez moi qui a envie qu'on soit 30, 40, 50. Et il y a de l'ego peut-être aussi. Mais il y a aussi le côté, bah, j'ai envie d'impacter. Et puis, il y a aussi, euh, ouais, mais Lingen. Euh, tu ne peux pas passer du temps avec tout le monde quand on est 50. Et puis, il y a l'autre, le coach qui fait, oui, mais est-ce que c'est pas une croyance limitante et Est-ce que le business il est là pour te nourrir toi ou pour les autres Et tu vois, là, l'une des réflexions où mes clients m'ont amené, c'est que peut-être que dans le stade de vie où je suis actuellement, mon besoin, ma vision sur le court et moyen terme, c'est plus de légèreté, plus de stabilité, plus de fortification dans notre business. Voilà, ça, ça doit vous parler avec ce, euh, ce, ce, ce paysage euh, parce que c'est notre thème de l'année. Chaque année, on essaie de fixer un thème. Cette année, c'est la fortification. Et la réflexion, et on verra ce que ça nous amène, c'est que j'ai inconsciemment cette idée, qui n'est pas totalement fausse hein, évidemment que le chiffre d'affaires est corrélé avec notre impact. En gros, plus on a un chiffre d'affaires élevé, plus on a d'impact. Ou vice-versa d'ailleurs. Plus on a d'impact et plus on a un chiffre d'affaires élevé. Et peut-être que sur les prochains prochaines années, le meilleur format pour moi, c'est pas forcément d'augmenter mon chiffre d'affaires, mais d'augmenter mon profit, de sorte que ça me laisse de la marge et de la tranquillité pour écrire des livres parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne, et pour pouvoir publier des livres chaque année et du coup, décorréler mon CA qui ne m'inspire pas tellement « Est-ce que vraiment j'ai envie de faire un million d'euros ?» Oui, oui, mais sans plus, quoi. C'est pas ça qui m'anime le plus. Par contre, ce que j'ai envie, c'est de toucher euh, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Et si j'essaye je, si de toucher des millions de personnes en voulant faire des millions d'euros, ça ne va, va pas me motiver. Par contre, publier un livre tous les ans et accumuler dans 10 ans, toucher des millions de personnes, ça, ça me motive et pour ça, je n'ai pas besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires. Voilà, c'est peut-être très flou ce que je vous dis parce que c'est très flou dans ma tête et en même temps, je, je vous partage ça parce que d'une part, euh, j'ai envie euh, d'avoir une marque, une marque, une, euh, un souvenir de, de mes pensées, mais aussi pour vous autoriser vous aussi à douter. Euh, la qualité d'un entrepreneur, c'est pas la qualité de sa vision. C'est le temps et l'attention qu'il porte à la, à la réflexion de sa vision. C'est-à-dire, c'est quoi une bonne vision C'est quoi une mauvaise vision Par contre, un bon entrepreneur passe du temps dans sa vision et passe du temps dans cette réflexion. Et ça, par contre, je peux vous encourager à le faire à fond. Allez les amis, je vous laisse. Euh, les prochains jours, je suis encore en Alsace. Mais là, je vais me poser un peu ce soir. Et puis, euh, je vais aller retrouver ma fille. Ciao, ciao. C'était un plaisir de partager, d'avoir partagé ça avec vous.